Imaginez, pas de ma palave là par exemple, depuis presque un mois, malgré tout mon vite l'homme kidnappé, assassiné en l'air, monsieur lancez opération nettoyage. Monsieur cap nettoyé zone torselle, monsieur prend fin en 1000. gang pareil, opération opération nettoyage dans torselle prétexte tant que c'est habitant torsel soi cap nettoyer alors que pendant nettoyage là il y a un dit vite l'homme monsieur Pabandi bandi et cetera bon bon même qui même dit et tata et tata a venir parler boss vite l'homme mal c'est agent développement pas un problème par exemple soit le torcel qu'on va pour nettoyage maronne qui est qu'elle non gen nettoyage oui cependant zone les dit on Soit le mai Monsieur kounia parce que pas oublié, Négio a joué avec intelligence moun Monsieur a créé en situation l'a tenté sympathiser avec membres de population et au coin ba barils pas bon. C'est-à-dire si ma, si vite l'homme paraît carrément grand, moun Kounia le ballon 5000 goudzongo bagay, hein? Eh? <laughs> Son gros baga, oui, eh bien, go opération baye 5000 good tout oh, go eh, <laughs> <laughs> oh, on va te convertir ça. Go opération baye 5000 good Eh, non, plusieurs ticayes, t'es baye la moulerie, t'es baye en 5000 Ça dit, M. Barcépio n'a ce pas que vous avez baye 1000 good monsieur ma Mabaye 5000 good Son pays difficile tout bon, oui. Ha! Son pays <laughs> difficile! difficile <laughs> <Interessem>? <laughs> Luxon Louis, Bob Joe Luxon Seville, je te salue, je sais que tu es à l'écoute. Écoutez, c'est pas bon. Dis ça, ou donc intéressé encore, Comme si vite l'homme et Iso, y'a commencé à attaquer. On se dit, n'est pas à intéressé, mais important pour moi. Mais on l'autre catégorie, et c'est ça, m'a expliqué. La ouette image mettez sur l'écran, y'a une raison pour ça. Ouais ça son image micro hein? ouais. vrai. raison mettez sur l'écran. Et m'a pral à quelques malandrins vagabonds que gon texte me écrit me pas yo, son paquet tikokorate moi gon nèg qui dit me que non tété me parlé parler comme ça de, de journaliste. Oh oh. Et va quand ben wa dit j'avoue j'aime mettre là. Kounia m sonje gòn gòn les gòn gòn journaliste qui écrit moi parce que me dit que nèg di ti bandi matis sa paquet ti coco rap sale toi ça écrit bou di moi me pas cap traiter comme ça me saisi oui même <laughs> moun fou saisi me dit oh qui ça les dire même non me pas cap rele nèg comme ça me dit bon pas un problème nous mélanger ba yo mélanger <laughs> eh, Audley Adam, tu es là, merci d'être là. La en surveillance. Écoutez. Eh bien, si on so met sur l'écran, son bail, il m'a fait. Le pays d'Haïti est plus que fragile. Et si des CPJ voulaient font un travail plus ou moins acceptable, série de malandrins, DCPJ de yo pour complicité, pour association de malfaiteurs. Pour qui ça me dit ça? Comment imaginer en série de chefs gang entre parenthèses qui gagne en vie de recherche de yo? Bon, bien que la police sous blague et sous jouet mais l'homme qui a envie de recherche ça veut dire son monde qu'on pas qu'à joindre par exemple pendant par ma parole là il y a un commissaire Elliot eh, Pierre d'Antiguave qui décerne là deux mandats d'invitation une pour Limonji, l'autre là la pour un eh, de magistrats, magistrat oui euh deux qui t'a dirigé Tiguavio parce que nèg ça il a des avec eh, eh, de la FM 107.1 red dans Bella Un grand merci à vous. Oui, Radio Zoa. Oh oh. Ça que passe là. M'a, ma son je vous mettre dans liste là, oui. Radio Zoa Zao FM 99.5 nan Mirbalet. Eh, émission ça va tout pays là. Eh. Émission ça va tout pays eh. là. <laughs> Garde problème monsieur. Garde au petit gros acte monsieur. Ça que passe là. Et eh. eh, Comment et que euh, Rosana Rémi depuis Delbatre 3. Un grand merci à vous. Écouter. Regardez, oui. Bon, mais c'est. Et, et gardez là. Samdab dit là, oui. Et oui. Et bon, gardez, oui. Gagnez. Commissaire gouvernement Tiguavlan. Qui lancé deux invitations là. M'a parlé de maître Eliot Pierre. Bye. Bah, qui est C'est -ce? Germain Fils Alexandre, ancien magistrat. Également, Limonji Samson Jean, Nexa sa vous supposez à répondre question commissaire. 21 décembre, il à partir de 11h du matin. Kounia attendez. Si vous invitez n'est-ce pas, vous pas venir. commissaire a invitation. ba yo yo. a envoyé ça. autre invitation. Kounia, a pas gentil. Il a invitation. Il invitation. Ok. On imagine que après deux, après trois invitations, il n'y a pas y ça, on pensez que le commissaire supposé La demande la popo. nest que vous besoin? Moi invité dans le paquet parce que ULCC reprocher reproché de vous Eh Et bien, moi même besoin qu'on qui sa qui ça pensez. Même suiv si suivre commissaire gouvernement au Si vous avez besoin de vous le nan l Monsieur, il a dossier parle tout, parce que dossier journaliste qui était mort a accusé monsieur. Que m'a parler peut-être demain avec un avocat a défendre le dossier ça. Je monsieur. Et si vous pas venir et bien, quand on la propos, tant pis, s'il vous plaît, si on invité dans le bureau qui ki jamais venir, Et bien, pendant plusieurs fois, m'invite invité pas venir quand on a invité les gens pas venus, quand on a invité pas a si la peau po pour barrage un sa yo, y a mettons envie de recherche de yo. Et pile qui habitué voyager bon gant par avouage et tout. Ah, e, m'gossoyez bien amis, alors pas de pimpé, monsieur Tounel même. Et yon nan nèg sa yo, oui. Eh, m'bom quitte sa la ou l'a fait trop con. E, M'sieur yon yon yon te pimpé. Tendez bien. Qu'on y a si la peau po pour barrage un yo, y ka gant qu'on habitué voyager, gagne gagne gant l'autre action de kapose, interdiction du départ, etc. Ensuite, invite interpol, si gant nèg qui l'autre côté au besoin, pour fouke au pour c'est quoi, c'est la justice, n'a fait. Vous comprenez, ça me eh ben, le, le, qu'on la police, pas qu'à jouer de négla. Yo, mettons, avis de recherche derrière. Avis de recherche, je l'ai dit que, m'pas qu'à jouer une mounsa, mettons, avis, n'importe côté une croise à moucher, mais n'est la bail bobo. Comment imaginer que, des chefs de gang, qui, entre, ou dit entre parenthèses, parce que m'pas pas a dans ça, la police a dit, hein, ah. vous comprenez, mais yo, mettons, avis de recherche derrière. Bon, bonjour qui blanche, évitez l'homme, même même comme Bomoun, Élisée, comme eh, Monsieur Relais, Esaïe eh, Pierre-Louis, Esaïe Pierre-Louis, ça me que ça, je vais faire mais son vérité, je monter, et vais monter, dit Monsieur, dit je monter, va aller. Et eh, eh, eh, Monsieur vais monter, si vais monter, Ou vais monter, je vais monter, je vais monter, je si monter, je vais monter, je vais monter, je vais monter, je vais monter, je vais monter, je vais monter, je Alors que je vais monter, je si la police besoin de je ne peux Vous comprenez ça, je dis non. Alors que, pendant la police ne peut pas jouer avec facilité, quel que soit si journaliste grapé et le cocorat qui gagne médias en ligne, il ne peut pas jouer avec lui. Ou pas, je n'ai deux journalistes qui m'ont la boule, et puis moi tout mis prend pitié Le fait que moi-même, paladin, je ne peux pas me contre moi, je ne peux même pas faire conférence de presse sous le dos. Je ne peux pas me dire que je ne pas régler. Parce que, son pays tellement il y a un dossier important à vous Comment imaginer la société? Tenez bien? Son journaliste pas dans la gang. Sous pas dans l'association criminelle qui kidnappée. Sous pas manger l'argent qui kidnappée. Comment on fait Marti, sans? en ville on, route qui si sale, qui plein fatras, qui fin craser Comme jeune journaliste qu'a fait reportage. Pour qui ça, monsieur? Nous ne prendre pas caméran pour nous faire un bel reportage sur le matissant et pour nous rappeler le pays, pour nous chercher une image d'antan, pour nous faire un bel montage, pour nous dire, mais comment le pays, mais comment le bicentenaire est dans le temps Regardez, regardez ici, c'est l'habitation Leclerc, mais comment l'intérieur et mais comment lier Jodya. Parce que nous avons accès à entrer dans la zone, nous avons faire la paix, nous avons la paix, tout, et base nous, nous allons entrer, et mais tout arrive. Alphonse, bel reportage. Parler avec monde qui était abandonné, zone non, qui cap re, retournait. Comment ça y est, monsieur? Attendez. Pour, pour plusieurs journalistes en ligne, décidé descendre dans le village de Dieu. Je te pas là, Black mama, nous là. Pour deux trois journalistes vagabonds, cocorat, grabillais, qui t'aime parler comme ça, ces frustrations m'a dégagé, Son série de vagabond qui prend reste en otage alors que y a un patron qui avec yo il y a un monde qui supporte yo il y a et cetera il y a un monde y a toute marine paraine qui dans doyo et moins vagabond attendez bien pour deux trois petits malandrin décider yo descend village de dieu yo al bay iso yon interview attendez bien et pas ça de problème non yo parle bay iso interview parce que, Gen la paix qui fait, je dirais. N'est-ce pas comme si Iso, j'en ai eu qu'on fait la barre en point presse, et je dirais, on prend une conférence de presse. Et va ça, non, en fait. N'est-ce aller en dans chambre Iso. Son, son neg en dans chambre, on nègre. Ça, c'est C'est plus qu'un mourir, l'amour et l'amourez. Eh ben, l'amour et Son nègre, son journaliste qui a déplacé. Pour entrer dans chambre, on chef gang, pour la font interview avec elle et de qui ça la parlé de Argentine de Messi. Son pays difficile. Je fait faire un temps de voix bah. Et puis on identifier par voix. citer vagabond ici. Je vais faire un de voyage. Je faire un temps de voyage. de voyage. Je vais faire un temps de faire un de voix non, on, on, iso Jean Ouais, n'ego tout le tout temps et gen journaliste Comment imaginer Est-ce que pose est que, poser question ça Comment faire vite l'homme pendant la police a bousqué monsieur entre parenthèses parce que la police soublouf tout parce que soit ouais, ou ka assassine commissaire divisionnaire Harrington, Rigo, là comme ça, aucune réponse appropriée, ça prouvait que la police complice. Ça prouvait que la police complice na yon tuye tué commissaire la Responsable commissariat Aucune intervention. Jusqu'à présent, Vite l'homme chef pire. Pendant la police, entre parenthèses, a bousqué Vite l'homme. Et puis, il convoque conférence ou bien point de presse dans le bureau. Journaliste sous e e internet là. Il côté pour Vite l'homme. on coup de balle pas tiré dans la zone. Yon entre yon sorti avec facilité. Mbadou gonti jeune, nèg yo manke à vite l'homme. Monsieur allons inter en, en conférence, vite l'homme abaye. Et puis pendant que monsieur a traité, son gon parti vite l'homme parle, monsieur Koupel, li pas partage Est-ce qu'on vite l'homme? Rele monsieur pour le mande, pour la cherche kone. Qui est pou pour qui sa, sur qui base que monsieur parti. Nos deuxième conférence l'homme à Baye journaliste avec monsieur oui L'est arrivé dans vite l'homme n'a fait vite l'homme sin sin pour ouais, monsieur même il dit monsieur et tu genre quoi pour vite l'homme a songer c'est monsieur y a vite l'homme réel, monsieur <laughs> pour le blâmer journaliste entre parenthèses son pays difficile tout bon et mais comment imaginer que la police pas qu'a non chef gang et puis journaliste entre guillemets yon gen accès pour yon entrer dans bureau chef là l'interview mon ne pas plus exagéré. Yo parlent pas en bureau, ils ne iso pas dans un chambé. Et bien, Eh et net. Et bien, 20 ans d'anticosé. Et a menti, on a menti ma les gens, menti on a gagné pas temps. temps, on a temps, on a pas du a gagné pas temps, on a gagné du temps, on a gagné du temps, on a gagné du temps, on a gagné du temps, on a gagné du temps, on a gagné du temps, on et journalistes liés, nous n'avons pas un problème avec ça. Mais si nous-mêmes nous acceptons de ça, nous avons le cas privé, Nous faisons la presse la net avec gang. Parce que y a trop journalistes gang. Presse la vie ganglée. Suivez mon regard. Je suis ici maintenant à à émancipation FM 90.7. Suivez mon regard. En de ça et nous comprenons le pays. Journaliste dans les arts cabannou argentine ça la dit dire même et cabannou la quoi c'est ça te battre brésil comme quoi c'est ça de jouer moi même cabannou et poulet argentine ça la dit dire même et cabannou la quoi c'est ça te battre brésil comme quoi c'est ça de jouer comment penser cabannou la ta Ou pas penser ça le fait brésil là le cafer argentine ça quand même soudoyé m'a tiré fait ça me cap sonner tout fait. Tout le monde ça ça Mais ce qui jouaient au comté et dans match Argentine Mais au cas où Argentine dit. Il a dit, mais même de c'est un bon bon boi, bon boi. A. Mais, ge, on a bon bois d'abord. Bon bois. Mais on a critiqué depuis 1986? Pourquoi j'aime Argentine? argentines. Les gens qui ont grandi là, les gens qui ont équipe de championnat. Mais c'est depuis qu'il est au fanatique argentine. Vous pensez que si Argentine est en finale, il est changer de faire un Ça qui fait Ça fait ça. Parce que c'est pas pour eux, 20 2018, là, ou. Mais nous sommes déjà en de dans le cadre des finales que ou pas à demi-finale La demi-finale, il Je la je l'ensemble là, les agents qui ont à est-ce que vous même jusqu'à ça va faire au Là si FIIs, au tableau, qui est ici, là, est-ce que ça va pas fait au pair Ou vous as parti... Qui compte vous parle Canada, Pourquoi Vous au Canada avoir faire un conseil pour le conseil pour le conseil pour le conseil c'est des politiciens. Depuis les agent qui nous a mis dans le mouvement, les gens qui sont indiqués, est-ce que vous pensez à ce que nous a mis dans face monde Vous faites de tu as tiré, tu as tiré là, et bien c'est dernier mot pour faire c'est ça, tu tu as tiré, merci, Brésil? Merci. tout pour ça, vous dit même, et quand dit, dit, dit, on dit, dit, on on va dit, Madame on d'Argentine fait gol. On les gens qui tout fait. Qui mon ça Qui m'a dit ça qui fait de la reine là. Les Mais ce qui jouait au comté et de match Argentine Mais au cas où Argentine avait dit. Il a madame garde même de Argentine. On a bon bois d'abord. Bon bois. Mais il y a un peu qui ont critiqué depuis 86 pour les gens de l'Argentine. J'ai vu, on grandit là, pour les gens de l'équipe de sa championne. Mais c'est depuis qu'il est au fanatique d'Argentine. Vous pensez que si l'Argentine est venu en finale, il est capable de faire un peu de temps avec l'IA Ça fait ça. Parce que c'est pas pour eux, 2018, là, ou. Mais nous sommes déjà 3 0 dans le de finale que la ou pas demi-finale La demi-finale, il je suis dans ce genre, l'agent de l'individualité libérale, est-ce que vous-même, ça va faire au père? Mais si vous avez bloqué Messi là, est-ce que ça va faire au père? Où vous êtes parti? Qui compte au père? Canada. Pourquoi vous, Canada, vous avez fait un sexe contre Même si vous sexe contre c'est des politiciens. Depuis l'agent de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent de l'agent et pour on va OK on joue à comprendre ça a dire que monsieur si si si ça et ensuite là que bon tout et vous yé travail dans est est-ce que c'est chroniqueur sportif yo Pour Pourquoi ça c'est, est-ce que ça est a le parler à chef là en Il Y a une vidéo bah montre au film et bah y émission une commission chambre monsieur pile de l'algue y a pile Mario les doit vous le mettez y a une barre ça oui bah montre y bah, a ouais mais pas prendre vous monsieur kap, pali, pil, goze, sauf, kot, on, il parle y a une grosse ou sauf côté le parler de tir gang, etc. Um, c'est voix journalistes yo qui intéressent un journaliste qui a posé question yo vous comprenez et puis c'est pas des c'est pas des gars jouer et c'est bien j'ai qu'à jouer si y'pousse on est gras il move bien parler mal parler ouais me faire ou content ouais mon gars tenter humilier monsieur y'pousse ah monsieur nous fait carré parce que nous noir a fait payer ça monsieur il pas normal si ça c'est métier monsieur mais nous on le fait nous on le fait média si ça c'est métier journaliste mais nous on le fait mais tout média monsieur il pas normal il y aura les ça associations malfectes autant de zamboula associations malfectes et qu'on va organiser